Pour la première fois, nous sommes allés à l'intérieur de Mars. Cette carte qui est ici, en fait, est un peu un collector, c'est une carte de National Geographic de 1973. En 1973, il y a eu la mission Mariner 9, après il y a eu les missions Viking, puis ensuite énormément de missions, dont des missions de l'Agence Spatiale Européenne. Mais toutes ces missions ont regardé la surface. InSight, hein, qui s'est posé par ici, dans les plaines du mont Elysium, a pu, avec le sismomètre, aller à l'intérieur de Mars. Et ça, c'était vraiment une grande première scientifique. On a vu la croûte, on a vu le manteau, on a vu le noyau. On enregistre les données en continu. Et la première étape a été de déterminer si le signal qu'on enregistrait était bien, correspondait bien à des ondes sismiques ou si le signal avait comme origine le vent, le bruit du Hollander qui est juste à côté ou n'importe quel autre artefact numérique. Vous avez le matin là, la journée là et puis le soir là. Et ce signal est très différent du signal qu'on a sur Terre, parce que sur Mars, à partir du lever du Soleil jusqu'au coucher du Soleil, il y a énormément de vent. C'est essentiellement ce qu'on voit là. Donc nous, quand on travaille sur le signal pour étudier l'intérieur de la planète, on travaille essentiellement dans cette période de temps, c'est-à-dire le soir, quand il y a un vent beaucoup moins fort. On a été capable de mettre en évidence des ondes qui étaient réfléchies à différentes profondeurs. Et à partir de ces... De ces temps d'arrivée des, des différentes ondes. on a fait des, des modèles, on a fait des inversions où on a été capable de déterminer la profondeur de la croûte et la profondeur du noyau sur Mars, au départ, on ne connaissait ni le modèle de vitesse ni bien sûr la localisation des sources. Donc c'est d'autant plus difficile de déterminer les deux en même temps. C'est ce qui a été fait sur Terre au début des années 1900 et c'est ce qui se fait maintenant sur Mars. Ce qui est important, c'est que finalement on a une seule station sur Mars. Et donc on ne peut pas euh, expliquer les données si on ne va pas chercher des informations chez nos collègues minéralogistes, chez nos collègues qui étudient la structure interne. Parce qu'il faut construire des modèles qui vont à la fois expliquer nos données, mais aussi expliquer les autres théories de planétologie, de sciences de la Terre, de minéralogie. Je m'appelle Henri et Samuel, ma spécialité c'est la géodynamique. C'est l'étude des phénomènes physiques et chimiques qui influent sur l'évolution à long terme de la Terre. Par extension, ça concerne tous les objets planétaires, y compris les satellites et Mars bien sûr. On a pu déterminer avec une assez bonne précision la taille de ce noyau, de l'ordre de 1830 km. On a pu en déterminer la structure thermique qui était associée dans ces régions. Et on voit comment la température dans le manteau augmente puis diminue, et comment la, le, le noyau se refroidit dans le temps, en, en même temps que la croûte s'épaissit. Et euh, en partant de là, on a pu remonter et en déduire l'histoire thermique et l'histoire chimique de Mars sur 4,5 milliards d'années. The, uh, the C'est uh, très important qu'on parle ça la Terre, Mars, la Lune. Comme ça, on voit le point de vue un peu global. Donc j'aime bien l'expression de sismologie. C'est vraiment le, toutes les planètes et tous les satellites maintenant. Nous avions aussi des instruments de rechange, des capteurs de rechange, qui sont aujourd'hui à l'Université de Paris et qui, en 2025, iront sur la Lune dans le cadre d'une nouvelle mission avec la NASA. Donc, dans cinq ans, nous aurons à la fois, je l'espère, encore InSight en fonctionnement sur Mars et aussi une station sismique sur la Lune.